Ah il y a mes deux bombes qui vont toucher au sol. Oh, C'est... What D'où il a pris un shrapnel de ma bombe d'ici le, le... Quoi